Merci beaucoup pour cette introduction de la journée. Euh, je suis donc Sarah Gauthier, chef de projet euh, chez Percé et euh, chef de projet Numa donc, et Je vais introduire la, la première et animer la première euh, table ronde autour des retours d'expérience de NumaHop euh, par les nouveaux utilisateurs. Donc, Oriane, euh, Laurence, Christophe, je vous en prie, venez prendre place et on va commencer cet échange autour euh, des pratiques de Numaop euh, au quotidien. On se partage le micro. Très bien. On devait accueillir pour cette première table ronde également les collègues du Muséum qui, malheureusement, ont eu un, un impératif de dernière minute et ne peuvent pas être présents et partager avec nous la parole et ce retour d'expérience aujourd'hui. On a un suivi en visio, mais on sera donc deux établissements à échanger ce matin. Euh, voilà, avec plaisir et ça va être. Très intéressant d'avoir ce retour de nouveaux utilisateurs de l'UMAOP. Donc, pour refaire les présentations, euh, j'accueille donc Christophe Cognard, chargé de numérisation et définition électronique à l'ENS Paris. Euh, Laurence Gandois, qui est chargée de développement et de maintenance des applications informatiques. Et Oriane Boissel, euh, chargée de projet numérique et de l'amélioration continue, toutes les deux donc à l'Université Paris-Saclay. Euh, donc, je vais commencer par euh, une question toute simple. Euh, quelle installation vous avez faite de NumaHop Quels sont les choix que vous avez faits Et quel hébergement vous avez choisi Donc, euh, Laurence, euh, je vous laisse commencer. Bonjour à tous. Euh, donc, moi, en fait, j'ai assisté aux euh, premières présentations de NumaHop fin 2019. Euh, je suis revenue, euh, j'ai dit à mon chef que vous venez de voir Luc Bélier, que c'était génial. Euh, J'y suis retournée euh, en été 2020, juste après le confinement. Et là, la galère a commencé en fait, parce que mon chef, bah, c'est génial, bon, bah, tu vas essayer de l'installer. Et voilà, là, j'avais dit le mot de trop. Euh, donc c'était au tout début, il n'y avait pas beaucoup d'explications. De, c'est un, un logiciel qui est en open source, mais du coup, les explications sont très, très limitées. Et je suis pas du tout informaticienne, même si je fais du développement au quotidien, je suis pas informaticienne, je suis que bibasse. Et euh, donc je me suis lancée là-dedans, euh, je suis partie à fond, tête baissée. Du coup, je pense que j'en ai oublié que c'était marqué, que c'était sous Linux. Enfin, je me rappelle plus si c'était marqué ou pas, mais euh, voilà. Je suis partie, j'ai installé tout sous Windows. Et puis, il euh, y avait une commande très euh, obscure à la fin de la page et je ne comprenais absolument pas ce que c'était. J'ai mis plusieurs semaines à comprendre qu'il fallait installer euh, une espèce d'environnement qui s'appelle ma veine. Et, euh, et puis à un moment, la magie s'opère, je vois tout les, toutes les librairies qui, euh, qui, qui, qui, qui se téléchargent. Donc j'ai un défilement de, de, de choses comme ça pendant 2-3 minutes, et là c'est « quoi Et puis au bout de 3 minutes, j'en ai même appelé euh, mon responsable et tout, il me dit « ouais, t'en es pas loin là, t'en pas loin !» Puis au bout de trois minutes, le truc il s'arrête, et puis il me dit qu'il ne trouve pas une librairie, le lien ne marche pas. Oh, c'est pas très méchant, qu'est-ce que je fais J'envoie un petit mail à la BSG parce que j'ai une complice à la BSG. Et qui demande du coup à Progilone. Et, euh, et donc moi j'étais vraiment. Euh, je me dis, moi je suis optimiste, je, ça va pas être grand chose, je vais, je vais y arriver. Et ben non. Ça a été l'ascenseur émotionnel. Je, 48 heures après, j'ai... Ben non, en fait, il fallait bien l'installer sous Linux. Donc en fait, j'avais rien compris. Euh, les librairies, il y avait des numéros de version, mais je me suis dit, c'est la version minimum. C'est pas grave si je suis au-dessus. Non, non, c'était vraiment la version qu'il fallait prendre, ni en-dessous, ni au-dessus. C'était celle-là et pas une autre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai recommencé sous Linux. J'ai installé une machine virtuelle. Enfin, je vous passe tous les détails. Au final, je ne suis jamais arrivée. Je n'ai pas assez de compétences. Et euh, à force d'insister, notre DSI a fini par nous trouver à une personne qui a pu nous aider. Et là, en fait, j'étais rassurée parce que lui, c'est un pur informaticien. Il connaît super bien Linux et il a galéré bien comme il faut. Et il a même demandé à d'autres informaticiens. Donc là, en fait, je me suis dit, bon, c'était normal que je galère, en fait. Et euh, il a fini par, euh, par m'installer euh, une, une instance de Noumaop. Donc, euh, j'étais super contente, je suis chouette, je vais pouvoir montrer à euh, Ryan tout ça, je vais lui montrer comment c'est bien et tout, hein, franchement. Et, euh, sauf qu'il ben, y a eu des petits soucis. Je ne sais pas, il y avait des choses, en fait, je faisais trois fois la même manip et je n'avais pas trois fois le même résultat. Donc, je pense qu'il y avait des petits, voilà, des petits couacs euh, dans l'installation. Et, euh, voilà, donc on a essayé mal de on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre le pourquoi du comment et puis on a fini par se dire que bah non c'était pas possible et euh, du coup on a fini par euh, prendre une, une instance Up euh, chez euh, Rogilou, enfin, Tech Advantage, qui, euh, qui a changé de nom maintenant euh, donc on a une instance chez eux on a le serveur stp est chez eux aussi, et puis on a ça un tera de, de stockage. Tout, tout est chez eux en fait. Voilà, oui, bien sûr. Euh, déjà, merci pour, pour cette invitation. Euh, donc, nous, NumaOp, on a mis ça en place euh, courant 2021-2022. Alors nous, ça nous a beaucoup servi parce que l'organisation du travail était quand même assez lourde, euh, donc ça nous a permis l'installation du Maop, nous a permis un gain de temps quand même euh, considérable. Il faut savoir que donc, pour contextualiser un peu les choses, à l'ENS, on, on a quoi deux à trois campagnes de numérisation par an, avec une, ça peut monter jusqu'à une trentaine de documents. C'est pas forcément des des trains de numérisation volumi enfin, volumineux en nombre, mais qui sont très volumineux en nombre de dossiers, de fichiers à contrôler, notamment. Donc, euh, le, du point de vue de l'organisation du travail, euh, donc nous, on travaillait aussi avec le, notre service des collections patrimoniales, qui se chargeait donc, de remplir euh, des fichiers Excel, de constats d'État, Enfin, c'était fichier Excel sur fichier Excel, donc on sait ce que c'est quand on travaille sur des fichiers Excel, il faut toujours travailler sur la dernière version, enfin, on ne travaille jamais sur la dernière version, on n'envoie jamais la bonne version à son prestataire, enfin bref, je vous passe les détails. Euh, donc, ce, Ensuite, on avait euh, donc pris contact avec les différentes bibliothèques qui utilisaient euh, Numaop, dont euh, donc la BSG et puis, euh, Sciences Po. On avait quand même des retours d'expérience assez intéressants. Et on s'est dit que c'était aussi intéressant pour nous, de, du point de vue organisationnel interne, à la fois du service de la bibliothèque numérique, du service patrimonial et du point de vue du prestataire, aussi d'avoir un outil centralisé pour pouvoir travailler tous ensemble sur, sur un outil commun. Donc on s'est euh, lancé dans l'aventure. Euh, il faut savoir aussi qu'avant du Maop, on demandait à notre prestataire donc, de nous livrer à la fois des, des fichiers TIFF, les fichiers JPEG, euh, on, le PDF et puis une table de, de contrôle, de correspondance donc toujours en fichier Excel. Donc ça c'est pareil, du point de vue du poids, c'était euh, quand même aussi important parce que tous ces fichiers-là nous étaient livrés donc, sur un, un serveur externe. Donc on chargeait tout ça, donc en général notre informaticien qui travaillait avec nous à la bibliothèque criait parce que c'était un poids énorme. Donc les serveurs étaient quand même bien pleins. Donc c'est dans le cadre du renouvellement de notre marché, donc en fin 2021, début 2022, qu'on s'est dit que NUMAOP serait peut-être la solution intéressante. Donc on l'a intégré dans notre CCTP. On a dit à, aux candidats qu'on on marcherait progressivement avec l'installation de, de NumaOp dans nos futurs travaux de, de numérisation. Et du point de vue de, de l'installation, on est la seule bibliothèque pour l'instant à avoir une, une installation en local. On a pris cette. Euh, à vous aussi. Bon, ben bah voilà, donc nous sommes deux, du coup. Euh, donc, cette, un, un, cette décision, bah, c'était une décision du point de vue de l'école, euh, du point de vue de la politique de sécurité de l'école. Euh, L'ENS veut que tout soit, euh, tout soit chez nous, en fait. Hein. Donc, ça a été géré par l'informaticien euh, qui s'occupe de tous les travaux d'informatique. On a un informaticien dédié à hein, l'ENS à la bibliothèque. Euh, donc, on a deux serveurs. On a un serveur pré-prod qui nous a permis, en fait, euh, bah de, qui nous sert, en fait, installer, à installer les, les montées de version, euh, à créer même des projets fictifs pour justement éviter de, de charger bah, le serveur de production. Donc, c'est un serveur de, de production avec euh, 16, unités, euh, 16 unités centrales, je crois, et on a euh, plus de. 10 gigas de RAM, d'après ce que nous, avait, nous a dit l'informaticien. L'installation s'est très bien passée. Euh, après, euh, on a été très bien accompagné aussi euh, du point de vue de, de Progilon. Euh, en interne, on a quand même euh, eu des formations. Euh, Progilon est venu dans nos locaux nous a présenté la plateforme donc ce qui était intéressant aussi c'est on, on repart hein, sur, toujours sur le col je crois que le mot ça va être collaboratif ça nous a permis aussi de, de convaincre les autres deux autres bibliothèques de notre réseau de travailler euh, enfin de au moins de se renseigner sur ce, ce qui était numop donc euh, à la fois le CAFES, le centre d'archives de philosophie d'histoire et euh, des sciences je crois que c'est et les archives urselin qui sont deux bibliothèques euh, euh, du réseau de l'ENS, qui sont très intéressées, du coup, hein, qui ont été très intéressées par la, par la présentation de, de Progilone. Et ça nous a également permis d'intégrer bah, le service euh, patrimonial qui travaille avec nous. Donc ça a été euh, euh, bah, un travail euh, intense, parce que les... ce sont des très petites équipes. Le service patrimoine, c'est trois personnes, dont euh, deux relieuses d'art, donc, ils ne sont, sont pas forcément euh, adeptes des outils informatiques. Donc, il a fallu euh, déjà leur montrer, voilà, dédiaboliser un petit peu l'outil. Et elles étaient aussi intéressées par le fait que euh, les constats d'État, maintenant, ne passent plus par ce fameux fichier Excel, mais directement dans NumaHop. Donc, elles ont été vraiment associées à la création de cet outil, en fait. Tous les champs qui étaient euh, utiles pour la création du, de leur constat d'état ont été euh, renseignés dans NumaOp. Et cette, euh, de, le fait de les valoriser comme ça aussi, ça, ça a permis de, un, peu, un petit peu de, de faire passer un petit peu ce, la pilule de ce changement. En fait, hein. c'était important vraiment de, de montrer que finalement, euh, certes, c'était un nouvel outil informatique, mais qui était quand même assez facile d'utilisation. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on est sur deux installations qui sont finalement passées par une prestation, mais avec deux fonctionnements différents, l'un avec un serveur distant pour vous à Paris Sacré, alors que vous êtes en hébergement local au niveau de l'ENS de Paris. Euh, comment vous, pourrez nous par vous pourriez nous parler de euh, l'utilisation de Maop au quotidien, de ce que vous en faites, de la façon dont ça se passe euh, Christophe, tu nous as parlé un petit peu de l'outil informatique, de, de ce que ça soulève en termes d'accompagnement au changement aussi. Euh, comment ça se passe au quotidien aujourd'hui Alors, au quotidien, justement, nous, ça nous facilite le, le travail en équipe. Donc, comme je vous le disais, hein, toutes les données, tous les constats d'État sont remplis du coup dans, par les équipes du patrimoine dans, dans l'outil du MAOP. Donc, ce fichier Excel n'existe plus, donc euh, tout est centralisé. Nous, pour le contrôle qualité, c'est un énorme soulagement aussi. Euh, parce qu'il faut savoir que, comme je vous le disais, les fichiers images étaient. On pouvait tomber sur des documents à plus de 800-900 images. Et ce qui nous était livré, toi, notre prestataire, au-delà de, au des, des fichiers TIFF, enfin des fichiers images, c'était également les fichiers de métadonnées. Donc, à la fois les fichiers EAD et les fichiers METS qu'on devait, un à un, avec le logiciel euh, Oxygène euh, visualiser. Donc, euh, quand vous avez plus de 60 fichiers de métadonnées en XML-TEI à analyser comme ça, un à un, c'est très très lourd en... du point de vue de l'organisation du travail. Et là, maintenant, bah, depuis l'installation du Mahop, il n'y a plus rien à faire, hein, euh, euh, si le mapping est très bien fait, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton livrer. Les métadonnées sont automatiquement, euh, s'il y a des erreurs, du point de vue des métadonnées, c'est automatiquement détecté, donc euh, s'il y a des erreurs, votre document est rejeté. Et donc, on n'a plus cette, euh, cette partie euh, contrôle des métadonnées à faire. On n'a plus qu'un contrôle visuel, ce qui quand même facilite et... Enfin, on a un gain de temps euh, considérable. Surtout que dans le service de la bibliothèque numérique, euh, on était deux à l'origine. Euh, ma collègue Charlotte a, donc, est partie. Donc, euh, voilà, donc me retrouver seule à devoir, euh, je m'étais dit, oh là là, la charge de travail bah, va doubler forcément. Et voilà, la mise en place de NumaOp, de ce point de vue-là, a facilité euh, énormément les choses, quoi. Alors nous, je vais revenir un petit peu sur le lancement parce que ça va expliquer aussi notre utilisation. En fait, on est parti un petit peu plus tôt que vous dans le projet en février 2021, mais du coup dans un contexte Covid. Et on espérait qu'on allait pouvoir faire coïncider notre projet de numérisation qui était alors en cours sur des fonds en lien avec le sport et des, des archives scientifiques avec la mise en place de NUMAOP, Et en gros, de pouvoir traiter ces fonds-là en même temps que la phase de test de NumaHop, voilà, de faire d'une pierre deux coups, d'être gagnant euh, sur tous les tableaux, puisque NumaHop, par les retours utilisateurs, on savait que ça allait nous faciliter la tâche bah, oui, du contrôle qualité. Et puis, euh, bah, on aurait pu voir s'il y avait des petits bugs, etc., en testant en, en conditions réelles avec notre projet de numérisation. Et puis, bah, malheureusement, les deux calendriers se sont euh, complètement désynchronisés et du coup, on est entré en production avec NumaOp en octobre 2021, donc il y a, il y a un an maintenant. Et bah, on s'est retrouvé en fait entre. Deux, enfin, voilà, on n'avait plus de projet de NumaOp, nous, on n'est pas on une bibliothèque patrimoniale, donc on a des. Voilà des, des petites campagnes de numérisation, mais on n'a pas, on fait pas de numérisation de masse sur des documents patrimoniaux. Et du coup, bah, on s'est retrouvé avec NumaHop, qui est un super outil qu'on avait très envie d'utiliser, et puis bah, pas beaucoup de choses à y, à y mettre. Donc voilà, euh, voilà c'était un petit peu bizarre, on était contentes d'enfin arriver parce que voilà, le parcours avait été long. Et puis au final, on s'est dit, bon bah super, on a un super outil, mais euh, nous là, pour l'instant, euh, bah, on ne va pas l'utiliser. Donc euh, après, au fur et à mesure, euh, on y reviendra dans la deuxième table ronde, mais euh, dans, on est dans un contexte de fusion comme beaucoup d'établissements. Et ce qui fait qu'on avait plusieurs bibliothèques numériques et, euh, et donc, bah, cette année, en fait, elle a été euh, principalement occupée par les, les, enfin, voilà, la reprise de l'existant pour transférer vers notre nouvelle bibliothèque numérique. Donc, on a utilisé euh, NumaHop dans ce cadre-là, euh, voilà, de reprendre les données, avoir des données bien normées, euh, pouvoir générer avec NumaHop les fichiers qui nous manquaient parce qu'on avait eu des campagnes de numérisation euh, un peu plus ancienne, on n'avait pas forcément demandé à ce moment-là les fichiers métadonnées ou pas, on n'avait pas donné les formats qu'il nous fallait, donc on a pu reprendre tout ça avec NumaHop, mais c'est vrai que nous, pour l'instant, du coup, on n'a pas utilisé tout ce qui est constat d'état, euh, contrôle qualité pour visuel, voilà, ce sont des choses qu'on n'a pas encore euh, testées. Donc, euh, là, on va avoir des campagnes de numérisation qui vont reprendre en 2023, donc euh, on se fera la main sur ces modules-là euh, aussi. Ouais. Merci beaucoup. Euh, donc, au quotidien, vous l'utilisez euh, de façon régulière pour vous qui êtes vraiment un établissement à l'ENS avec, avec des collections patrimoniales un peu moins de façon directe pour des collections euh, à caractère de patrimoine pour vous à l'Université de Saclay, mais euh, on reviendra sur l'usage que vous pouvez faire de, de NumOP euh, en dehors de, de cet usage-là. Est-ce euh, que là, donc 2021, 2022 on commence à avoir une petite année d'exercice à peu près, est-ce que vous auriez un truc, une astuce, quelque chose qui peut aider les différents collègues, la communauté à donner, à livrer, là, aujourd'hui, pour nous ah, Truc et astuce, là, pour l'instant, pas vraiment, parce que pour nous, on n'a pas encore totalement fait une campagne totale avec NumaOp, on était pour l'instant en hybride, on va dire, à, à moitié à l'ancienne, en, encore en, en contrôlant comme ça de, visuellement avec nos, nos anciens outils. On, a juste, on avait juste injecté quelques documents. Donc là, on est vraiment dans actuellement dans une, vraiment dans une campagne complète, euh, donc qui est encore en cours là. Euh, Truc et astuce, non, mais être, euh, dire que quand même que même si tout ce, cet outil-là fonctionne bien, il y a quand même eu, on a quand même eu des bugs. Faut pas, tout n'est pas non plus euh, tout rose. Euh, on a eu des bugs, notamment euh, concernant, bah, le, quand on était dans le contrôle qualité, on s'est aperçu que des fichiers images pouvaient manquer. Euh, donc, euh, on s'interrogeait, on se disait comment ça se fait que des, des fichiers manquent et qu'il n'y a pas eu de, de rejet. Euh, donc, on est allé voir dans nos fichiers de, de livraison et on s'est aperçu que tous les fichiers étaient là. Et en fait, dans le, le de là où on fait les, les contrôles qualité, on, on s'apercevait qu'il pouvait, euh, toutes les 15 ou 100 pages, manquer un fichier. Euh, alors ça c'est un bug qui est en cours de, de résolution hein. Progilon c'est vrai que nous, nous aide beaucoup, on a quand même une plateforme euh, de tickets hein. on est en contact avec les, les informaticiens euh, de Progilon qui règlent, qui ont, ils ont accès hein, nous, à, nos, à nos serveurs, donc ils peuvent intervenir directement sur nos serveurs, voir ce qui, ce qui va ou ce qui ne va pas euh, un autre bug c'était aussi du point de vue des, de la colorimétrie euh, qui était mal détecté, c'est-à-dire que nous, on mettait euh, une colorimétrie d'Adobe euh, 98, et par défaut, ils nous mettaient une colorimétrie RGB, enfin ne comprenait pas trop. Enfin, ça ne faisait pas bugger la, la livraison, mais le, euh, le rapport euh, de contrôle qu'on qu éditait euh, se mettait en chaos. Enfin, en bug, donc euh, ça c'est pareil, hein. ça, ça a été réglé du, du point du Progilon. ils ont été quand même très réactifs hein, euh, par rapport à, à tous les bugs qu'on a, qu a pu avoir. Donc là, truc et astuce, comme ça, euh, j'en ai pas vraiment à être vigilant, en fait, euh, euh, ne pas hésiter à poser toutes les questions, c'est normal au début, hein, euh, de patogé, de, de, de se poser tout un tas de questions, surtout qu'effectivement, enfin, moi, c'est pareil, hein, je ne suis pas informaticien de base. Donc, euh, on, on, a, on découvre un nouveau monde. <rire> donc, c'est intéressant, de, ce, ce côté communautaire aussi est hein, intéressant dans, dans NumaOp, car on peut s'appuyer quand même sur des, des collègues qui ont une expérience de presque de 10 années d'utilisation. Donc, euh, c'est un côté quand même rassurant. Ne pas hésiter, en fait, à, à poser des, des questions. En fait. de, exactement, ne pas se... Ne pas se laisser déborder, ne pas cesser, euh, voilà, ne pas noyer en fait par l'outil. Euh, il y a des gens quand même du métier qui sont là aussi pour pour nous aider. Pareil, pas vraiment de trucs et astuces. Enfin, je c'est pas vraiment un truc et astuce mais avec Laurence je, ça nous est peut-être très personnel mais on n'arrivait pas à se rappeler comment lancer le workflow mais vraiment pas donc à chaque fois on se trouvait dans la doc, ah oui c'est comme ça moi je m'étais juste fait un petit post-it avec euh, lancer le workflow et juste euh, les étapes, ça a fini par rentrer et sinon bah oui le truc et astuce c'est il euh, y a une communauté et vraiment le truc et astuce c'est pas hésiter à solliciter euh, les autres utilisateurs donc au début euh, comme disait Laurence on s'est tourné vers la BSG parce qu'il y avait des liens un peu plus particuliers mais Pauline nous a bien aidé sur les mappings mais voilà il y a la liste de diffusion du Mahop, il y a eu des ateliers utilisateurs qui ont été organisés l'année dernière et du coup vraiment le truc et astuce c'est vraiment s'appuyer sur la communauté parce que c'est vrai qu'au lancement il y avait des choses, on ne savait pas si c'était des bugs ou si ça, ça relevait de la méconnaissance de notre part de l'outil et bah, voilà, de participer à ces ateliers, bah, on a eu plein de trucs et astuces, justement. Donc, euh, c'était vraiment bien. Et puis, ça rassure de voir que, ben bah, non, ce n'est pas nous, ça c'est quelque chose qui est commun. Ou de, de savoir comment résoudre les difficultés qu'on a, c'est super important. C'est vrai qu'une des particularités aujourd'hui de la communauté NUMAOP, c'est cette, euh, cette double vitesse en réalité, de euh, trois établissements pilotes très experts et une communauté qui euh, a des installations qui sont souvent neuves. Euh, donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à, à s'appuyer les uns sur les autres et à se sentir légitime, à poser toutes les questions, y compris celles euh, qui peuvent sembler euh, être des questions de débutants ou de débutantes, parce qu'on euh, est sur une communauté jeune qui apprend ensemble, en réalité, et euh, pour, qui, pour qui ça compte, euh, ces échanges... Euh, pour asseoir et pour se former au fur et à mesure en tant que communauté aussi. Donc merci pour ce pour ce retour et justement donc on a bien on a bien souligné la présence de cette communauté d'utilisateurs et de son et de son intérêt pour les pratiques naissantes. Est-ce que vous, vous avez des attentes particulières vis-à-vis -vis de, de la création de cette communauté, de souhaits que vous voudriez voir réalisés dans les dans les prochaines dans les prochaines années dans les prochains temps? Euh tu veux commencer ah, Effectivement, peut-être développer, garder ces instants d'échange, euh, que ça soit donc, euh, dans les différentes bibliothèques hein, qui utilisent. C'est aussi intéressant d'aller voir les collègues chez eux, voir les collections qu'ils ont, sur quoi ils travaillent. Euh, parce que c'est vrai que nous, au sein de, de l'ENS, on a des supports complètement différents. On peut travailler à la fois sur de la photo, on peut travailler sur des manuscrits, sur des supports imprimés. Là prochainement, on a un projet sur des affiches de balle Donc, de, de parler de projets comme ça, de numérisation aussi, qui sont différents, ça peut intéresser aussi des collègues qui travaillent sur les mêmes supports, des collègues qui peuvent se poser les mêmes questions, des interrogations. Donc, je trouve que c'est important de, de garder, de, de, de, de créer ce lien fort par des rendez-vous comme ça réguliers. Donc, par une journée comme ça professionnelle qui est intéressante, hein, pour qui permet de l'échange, mais aussi voilà, peut-être euh, tous les trois mois, tous les, tous les six mois, je ne sais plus combien de, combien de fois on, on avait fait ça. Mais c'est quand même un socle important. C'est quand même des rendez-vous qui permettent à chaque fois de, de poser les choses, de se dire bah, « je vais dans la bonne direction, c'est normal si j'y arrive pas ou s'il peut y avoir des bugs. Euh, » Voilà, c'est un côté quand même euh, très rassurant, je trouve. Oui, bah, je partage tout à fait euh, ce, cette vision, voilà, si la communauté euh, pouvait voilà, se structurer pour pérenniser un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que cette année, ça a été euh, très actif et ça reposait sur la bonne volonté d'établissement, mais du coup, pour l'instant, voilà, c'est les bonnes volontés et ce serait peut-être bien que voilà, ça, ça se structure pour se pérenniser. Parce qu'effectivement, enfin, je pense que ces ateliers ont été appréciés par euh, l'ensemble des participants, parce qu'on y parle NUMAOP effectivement, mais euh, plus généralement, on parle numérisation. Et du coup, bah, des fois, on est dans des très petites équipes, des, très isolées sur nos projets de NUM, un peu euh, à l'écart euh, des autres équipes qui ne comprennent pas forcément. Et là, du coup, c'est un espace de dialogue sur toutes ces questions euh, liées à la numérisation. Et on peut s'échanger euh, voilà, des choses euh, au-delà même de NUMAOP, donc. Euh ce serait bien que ça continue. Merci beaucoup. Euh, je pense qu'on a, oui, a le temps pour un, un petit moment de questions, si jamais vous en avez pour les collègues. On a donc ce micro qui fonctionne, c'est ça je Oui, <rire> très bien. Je, bah, je, je vais le faire, le faire passer. passer. Est-ce qu'il est y a des questions euh, qui émergent Oui C'est bon Bonjour. Bon, J'ai une question sur euh, le passage avec les prestataires, en fait. Est-ce que ça a posé problème de lui imposer l'UMOP ou de, de faire en sorte qu'il l'utilise et qu'il partage avec vous ces informations Je vais répondre. Alors non, nous, ça ne nous a pas posé de problème, justement, car on l'a inscrit, hein, du coup, dans notre, euh, dans notre marché. Euh, donc, ils étaient au courant qu'il y avait cette bascule qui était euh, possible vers, vers NumaHop. Euh, en plus, on a eu de la chance parce que le prestataire qu'on a choisi euh, travaille maintenant aussi euh, avec euh, Sciences Po, il me semble, qui utilise aussi NumaHop. Et ce prestataire-là va être formé d'ailleurs même, à, hein, il me semble, à NumaHop. Euh, voilà, ça y est. Donc, euh, de notre côté, les choses ont été quand même... Euh, assez facile et il n'y a pas du tout de fin de ce côté-là. En tout cas, le prestataire a, a accepté complètement le marché. En fait. Avec le micro, je risque de vous rendre sourd. Euh ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, euh, NumaOp est devenu un, un levier, je ne sais pas si je peux appeler ça pour répondre à la question vraiment, euh, la prestation de numérisation, parce que je ne vais pas citer par correction, mais il y a un prestataire qui, euh, qui va, entre guillemets, vendre sa prestation en disant qu'il utilise depuis un bon moment NumaOp. Ce n'est pas le cas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu vraiment un, un levier pour réussir à obtenir des marchés auprès de nos établissements. Donc, pour nous, c'est très valorisant. Maintenant, euh, garde à vous, hein, regardez quand même, hein. cherchez, demandez, parce qu'entre nous, on peut, se, euh, on peut échanger et se parler. Voilà, merci. Merci, Olé, Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on en a sur le, le chat? Non? Très bien, très bien. Merci. En fait, J'avais une question ou une demande de précision pour Laurence et C'est hum, au sujet de, la, de votre expérience de l'utilisation de NUMO pour la migration de données. Euh, Qu'est-ce que vous avez, en fait, juste par curiosité, quels étaient les formats que vous devez générer Comment est-ce que vous avez géré des conversions etc. Alors, euh, nous, ce qui nous manquait dans les, anciennes, euh, dans les anciens projets de numérisation, c'était euh, les métadonnées en METS, donc on a généré tout ça. Il euh, y avait aussi, on avait des fichiers du Blink Core euh, assez pauvres, donc on a pu euh, euh, réinjecter nos notices de, de catalogue qui étaient beaucoup plus riches et euh, du coup, avec euh, le mapping et, et le bouton magique Mahop, ben on a eu des... Des, des métadonnées euh, beaucoup plus riches que ce qu'on pouvait avoir avant. Et il y avait aussi, euh, pour certains cas, euh, la génération de, de, de fichiers. Donc, Numa, NumaHop permet de générer euh, des fichiers G, euh, dérivés, les PDF osérisés Donc, dans certains cas, on a utilisé ça. Euh, bah, les vignettes aussi, on n'avait pas forcément demandé tout le temps. Donc, euh, voilà, ça nous a fait... Ça nous a permis d'enrichir tout ce qu'on avait déjà, en fait, euh, et parce qu'il nous manquait. <rire>